Tu peux te manquer, Nicolas, hein? Au niveau flatulence, tu te débrouilles bien aussi, hein? Hum. Ton fauteuil, là, personne ne veut s'asseoir dessus, hein? Hum. Il est complètement pourri! Comme toi! Pourri du cul! Hum. Lucas. Hum. Lucas est très méchant. Il pourrait nous rejoindre. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'intéressant chez les humains. Les robots, c'est mieux. Alors, tu vas quand même pas finir par te marier avec Magicarpe. Elle ressemble à rien du tout. Alors, rejoins-moi. Pense-y. À bien s'amuser. On peut faire des robots qui ressemblent à des très jolies filles. Mmh. Mmh. Florian. Il a pris des poids, Florian. Mmh. Alors, on va faire un peu de sport. Alors, Cassandra, on vend des hamburgers. N'importe quoi. Rejoins-moi. On va fabriquer des robots sadiques. On va tester ça sur des petits chats. On va tous les tuer. T'as avec une Thaïlandaise. Il hein a bien raison. Y a raison. Oh, les Français, non. Pitié. Elles sont toutes comme Josiane. On me semble à des garçons s'habillent comme des garçons. Pantalons, bah, moche. Je préfère les robots. Donc exclure un gentil petit enfant comme moi. Charmant petit enfant. Juste parce qu'il pétait tout le temps. Alors N'importe quoi Scandaleux Scandaleux Vous êtes plutôt charmante pour une preneuse de son hein vous êtes un homme. Ça devient n'importe quoi. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien à ce monde. Faut tout détruire. Voilà. Et là, là, vous allez me dire que elle, elle est. C'est un chien. C'est un chien, ça. Oh là là là. non mais... Arrêtez de vous moquer de moi. Comment ça, mon sprite est mieux que l'original. Of course I can speak French, yeah! And la cuvette de mon grand-père est posée sur la table de la camion. It's so good to kill people. Yes, it's so good! When you're children like, it. yeah, yeah.